Bonjour, nous allons prendre quelques instants à parcourir de courtes vidéos qui vont expliquer ce que c'est que l'application TOT de l'ISND. Ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce TOT Qui est ce personnage bizarre dont le portrait apparaît un peu partout bien, ce personnage est un personnage très ancien qui date de l'Égypte ancienne. L'époque des pyramides, il y a... 2000, 3000, 4000 ans. À cette époque, la société de l'Égypte ancienne était formée de personnes peu cultivées, c'était des paysans essentiellement, des artisans. Mais il existait aussi des personnages qui avaient fait des études, et ces personnages importants étaient les scribes, leur rôle dans la société en Égypte ancienne était, entre autres, de prendre des notes et de conserver des notes, les lois, par exemple, des informations sur les récoltes, toutes sortes de choses fort importantes à l'époque. Donc, le scribe est une personne très importante. En même temps, donc, en Égypte ancienne, existaient de très nombreuses divinités. Et... Sur l'illustration que tu vois là maintenant à l'écran, tu vois un certain nombre de divinités lors d'une cérémonie, cérémonie d'accueil d'un défunt par le dieu Anubis, le dieu à tête de chacal, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Ici, on assiste à la scène de la pesée du cœur de la personne défunte. Et à l'arrière d'Anubis, qui procède à la pesée, on voit le dieu Thoth, accompagné d'autres dieux encore hein, qui sont là en haut de l'écran par exemple ou bien à gauche il y a là toute une série de dieux qui existent mais donc le dieu Thoth qui est là, vous le voyez prendre des notes, en fait Thoth était le scribe des dieux, donc certainement un personnage très important quel rapport avec l'ISND eh bien on a décidé à l'ISND d'appeler cette application qui va Prendre des notes pour toi, on a décidé de l'appeler Tot, en rappel du dieu de l'Égypte ancienne. Pour accéder à l'application Tot, il faudra que tu disposes d'un navigateur web. Un navigateur web, c'est un programme comme Firefox ou Chrome ou euh, Opera ou d'autres encore. Le logiciel Firefox fonctionne très bien. Et donc, dans la barre d'adresse, c'est-à-dire en haut de l'écran, à cet endroit-là, tu vas écrire l'adresse à laquelle se trouve l'application TOT sur Internet. Donc, l'adresse, en gros, c'est https://isnd.be//tot. Et le tout en minuscule. Si tu ne souhaites pas écrire le HTTPS, tu peux aussi simplement écrire isnd.be slash et tu vas te retrouver devant cette page. Je te propose maintenant d'ouvrir ton navigateur et d'essayer d'atteindre cette page. A bientôt pour la suite